Plusieurs entreprises et instituts de recherche y testent des nouvelles techniques de production d'électricité à partir de l'eau de mer. Malgré leurs formes très variées, les machines qui fleurissent sur ces sites se divisent en deux catégories. Celles qui utilisent l'énergie des marées, comme cette turbine, dont les pales sont actionnées par le courant montant ou descendant. Et celle qui exploite la force des vagues à la surface. Comme cette voile qui profite du mouvement de la houle pour faire tourner une turbine. Leur implantation dans l'archipel des Orcades ne doit rien au hasard. « Si une machine est capable de résister aux conditions dans l'archipel des Orcades, elle tiendra le coup dans n'importe quelle mer du monde. » Avant de lancer le premier projet de l'EMEC, les ingénieurs ont étudié différents modèles. Ils ont par exemple développé cette machine. Plusieurs cylindres reliés par des articulations souples qui ondulent à la surface de l'eau sous l'effet de la houle. Ce mouvement actionne des pompes à huile, dont le fluide alimente un moteur hydraulique qui lui-même entraîne un alternateur électrique. En 2004, le premier prototype de cette structure houlomotrice est expérimenté avec succès. On lui donne le nom de Pelamis, en référence à un serpent de mer de la mythologie grecque. Le défi pour ces machines est qu'elles puissent résister à la salinité, au fort courant et aux tempêtes. Une violente tempête a récemment déferlé sur les Orcades. L'ingénieur Rob Ionides a voulu vérifier que Pelamis avait tenu le choc. La structure a été ramenée à quai pour être réparée et perfectionnée. Avec un nouveau modèle de voiture, on fait des essais à 30 km h et en cas de problème, on coupe le contact et c'est tout. Mais notre machine est à la merci des éléments. On passe pas mal de nuits blanches, surtout quand la météo se dégrade. Rob contrôle le cœur de l'installation. A terme, la centrale Houlot-Motrice doit pouvoir atteindre une puissance de 750 kW, de quoi alimenter 500 foyers en électricité. « La maturation du projet a été laborieuse. La phase de test dans les Orcades a duré plus de dix ans. Les ingénieurs étaient sans cesse confrontés à de nouveaux problèmes. En 2014, les innombrables revers ont eu raison de l'entreprise à l'origine du projet. Elle a mis la clé sous la porte, abandonnant à d'autres la charge de développer cette infrastructure. » Les fournisseurs d'électricité veulent avoir des sites rentables qui nécessitent peu de maintenance et qui sont compatibles avec l'eau de mer et la faune marine. L'ISC Marine intervient pour le compte des entreprises et des instituts de recherche dans l'archipel des Orcades. La mission du jour consiste à ramener à la surface une plateforme expérimentale. La fenêtre, calculée en fonction des marées, est très brève. La plateforme est constituée de casiers recouverts de divers matériaux. Le but est de découvrir quels revêtement empêche le mieux la croissance des mollusques et des algues et augmente ainsi la durée de vie des machines dans l'eau. Certains pionniers ont fait faillite, d'autres ont fêté leur premier succès. Grâce à eux, l'électricité issue de l'énergie des marées pourrait bientôt conquérir nos maisons. Orbital Marine Power, une société écossaise, a déjà réalisé une première batterie de test. Lors des essais, sa turbine marémotrice flottante a réussi à injecter de l'électricité dans le réseau britannique. Un modèle encore plus perfectionné a ensuite vu le jour. Une seule grosse turbine permet de générer plus de 300 gigawatts d'électricité par an. Une électricité bleue, qui couvre les besoins de plus de 800 foyers britanniques. Dans la foulée, une troisième unité de production de 73 mètres de long, supportant deux énormes turbines, est en cours de développement. Le courant électrique doit être acheminé par un câble sous-marin jusqu'au rivage. Oh.